et eh bien bonjour à tous les amis comme promis je vais vous faire un petit tutoriel sur le semi des carottes allez je vais vous montrer un peu tout ça D'abord, pour commencer, c'est un outil quand même que je trouve pratique quand c'est frais. C'est la serfouette. fouette Là, vous voyez que avec les 240 mm qu'il y a eu, il y a de l'herbe. vous voyez, c'est les oxalis. Il va falloir que j'enlève les bulbes avant. Là, après le reste, les pourpiers vont être détruits. Voilà un peu le résultat de ce que ça donne un coup de serfouette. Déjà là, un premier ça fait grossièrement, et là, un second coup, je vais préparer à l'avance pour semer. Je semerai là le reste cet après-midi. Je vais laisser vanter. Vous voyez, c'est du limon, mais il y a un peu d'argile. Après, quand on a passé deux coups de serre fouette. J'en passe un en, en travers, un en, en large. Là, j'ai fait en large, dans le sens du rang. Puis, moi, j'utilise un râteau pour les carottes. Si vous voyez, par exemple, il y, y a des mottes, des pierres. Ça permet d'aplanir, euh, d'avoir un terrain un peu plus, un peu plus propice parce que c'est des petites graines. Et vous voyez là, vous verrez peut-être pas bien à la caméra, mais avec le râteau, j'ai fait un petit sillon, Il environ euh, un centimètre et demi. Je rajouterai euh, juste la terre euh, sur la graine. Il faut savoir que faut pas les enterrer beaucoup. Je vais vous montrer un peu comment. Alors quand ces trois étapes sont faites. Je vous reprécise un coup de de cerclage avec la serre fouette en travers, un autre coup en long dans le sens du rang. Le râteau pour enlever les pierres et les éléments grossiers. Et encore le râteau. On pourrait utiliser la serre fouette mais ça fait trop trop profond. Alors avec le râteau. Ce jeu se met euh, un peu plus large que le rang. là vous voyez c'est un petit semoir qui coûte pas bien cher mais qui est vraiment pratique. En Faites là je peux vous montrer c'est pas facile à remettre avec une main. Là c'est un petit couvert qu'on enlève et vous voyez là il est réglé au numéro 2. C'est une petite entrée ça permettra aux graines de tomber petit à petit. Alors, je vais vous montrer. Je ne pas si vous verrez bien à la caméra. Et là, il y a une petite graine de carottes C'est assez bien réparti. Ça me permet de ne pas avoir besoin de les éclaircir. Ça économise quand même la semence. Moi, je sème des colmars et des nantaises. Là, on arrive à mi-juin. C'est un bon moment pour euh, semer les dernières carottes qui serviront à la consommation euh, tout cet hiver. Dans le coup, je vais aller profiter quand même. Comme vous avez déjà vu dans le tour de plaine. Mais j'ai oublié de vous préciser, là c'est les l'inelle, Oxinelle et Rudy. Ils sont tous euh, au stade fleur. Cela avait été semé le 27 avril. Vous voyez qu'il y a pas mal. Ah bah, depuis hier, il euh, y a les premiers qui sont formés. Et je voulais vous montrer le semis de carottes du 1er mai. Ce que ça donne avec ce petit semoir. Vous voyez la répartition. Cela, j'ai, j'ai pas des épaissies. Bon, des fois, il y a quelques graines là, elles sont bien assez près. Mais dans l'ensemble, c'est pas trop mal. Là j'avais dû recroiser. Elles sont un peu plus épaisses. Et comme celles-là vont être consommées fraîches, j'avais procédé la même étape. Pour voir un petit peu, la graine était semée à 1 cm et demi. Vous voyez que le collet est juste à ras du sol à peu près. C'est ce qu'il faut. Il ne faut pas qu'elle soit trop profonde au départ. Là, celle-là, elle est bien assez profonde. Mais dans l'ensemble, ça va donner pas trop mal. Là, les sucrines, on n'en a pas réussi. Alors moi, je vais vous laisser sur cette magnifique vue. Je vais vous dire à bientôt. Bonne journée